Bonjour tout le monde, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment exprimer la quantité en français. Alors avant de continuer, je te prie de bien vouloir t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On commence par un exemple. Je voudrais un kilo de tomates. Pour exprimer la quantité en français, on emploie tout d'abord la quantité précise, ici, un kilo. Ensuite, la préposition « de » et après le nom sans article. Ici, « tomate ». Dans ce cas, il n'est pas important de savoir si le nom est au féminin ou au masculin. On utilise tout simplement le nom au pluriel ou au singulier. Ici, il est clair que « tomate » doit être au pluriel, mais dans d'autres cas, le nom est aussi au singulier. On va voir cela tout à l'heure. Encore un exemple. Elle a acheté beaucoup de pommes. Dans cet exemple, la quantité précise est beaucoup. Après, on a la préposition de comme dans l'exemple précédent, puis le nom pomme sans article et au pluriel. Tu veux un verre d'eau Attention, ici, le nom eau commence par une voyelle. Si jusqu'ici on a toujours employé de, ici on doit utiliser des apostrophes. En fait, on doit pratiquer l'élision. L'élision consiste à supprimer la voyelle finale d'un mot devant un autre qui commence par une voyelle ou un H muet. C'est pourquoi nous ne disons pas « tu veux un verre de eau » mais « tu veux un verre d'eau ». Attention aussi à ne pas dire « tu veux un verre de l'eau » car ce n'est pas correct non plus. Alors voici la règle de la quantité précise. On prend d'abord la quantité 1 kg, 1 verre ou beaucoup, plus la préposition de qui devient des apostrophes devant une voyelle ou un H muet, plus le nom sans article. Et ce nom peut être au pluriel ou au singulier. Voici d'autres quantités assez de, un peu de, ou peu d'œufs, un litre d'œufs, une bouteille de 200, 300 grammes d'œufs. Alors, je vous ai fait une liste des quantités les plus fréquentes. Vous avez dans cette liste un kilo d'œufs, beaucoup d'œufs, un verre d'eau, assez d'eau, un peu d'eau, peu d'eau, un litre d'eau, une bouteille d'eau, 200 g de etc. Bien sûr, il y a d'autres quantités, mais les quantités listées ici sont les plus fréquentes. La quantité précise est également employée pour des termes abstraits et des personnes. Exemple. Vous avez assez de temps. Ici, la quantité précise est assez. Après, on a la préposition « de » et le nom « temps », comme dans les exemples précédents. Elle lui montre beaucoup d'amour. Ici, on ne peut pas dire « elle lui montre beaucoup de amour », sinon les deux voyelles « e » de la préposition « de » et « a » du mot « amour » se rencontreraient. C'est pour ça qu'on doit pratiquer, encore une fois, l'élision et supprimer le « e » de « de ». Et le remplacer par une apostrophe. Donc, la phrase correcte est « Elle lui montre beaucoup d'amour. » La moitié de la classe est dans la cour. Jusqu'ici, je vous ai dit que le nom est toujours sans article, mais il y a des exceptions comme celle-ci. La moitié de la classe. Avec les quantités comme la moitié, la plupart, la majorité, la totalité, etc., on emploie le nom avec son article. D'autres exemples. La majorité des élèves a compris le cours. La plupart du temps, je suis à la bibliothèque. On utilise aussi la préposition « de » pour la négation ou pour exprimer une quantité qui équivaut à zéro. Quand je dis par exemple « j'ai pris du pain », alors vous avez ici l'article partitif « du ». oui. On l'appelle l'article partitif parce qu'il exprime seulement une partie oui de la quantité. Elle n'est pas précise ici, c'est une partie, mais une partie indéterminée. Donc, je dis « j'ai pris du pain » parce que « le pain » est un nom masculin. Et ce « du » est une contraction de la préposition « de » et de l'article défini « le ». Oui, c'est pour ça que nous disons « du pain oui, ».« J'ai pris du pain ». Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'article partitif, vous avez le lien de ma vidéo sur cette thématique dans la partie description. Alors, j'ai pris du pain et maintenant je vais transformer cette phrase à la forme négative. Et ce sera, je n'ai pas pris de pain. Oui. Donc ici, on n'a plus de quantité. Oui, la quantité équivaut à zéro quand je dis je n'ai pas pris de pain. Et on utilise la préposition de, encore une fois. Ne dites pas, non, je n'ai pas pris du pain. C'est incorrect. Encore un exemple. Vous avez mangé des oranges. Alors, si vous voulez répondre à la négative, vous allez dire, non, nous n'avons pas mangé d'oranges. Alors, tout comme dans l'exemple précédent, nous avons les éléments de la négation, ne et pas, qui encadrent le verbe conjugué, avant. et... Nous avons après aussi la préposition « de » qui devient ici « apostrophes parce que le nom orange commence par une voyelle. On utilise également la préposition « de » lorsqu'on fait la négation de l'article indéfini. Exemple. Vous avez une voiture. Ici, « une » est l'article indéfini dans la phrase. Non, nous n'avons pas deux voitures. Oui, alors tout comme pour les exemples précédents, nous avons les éléments de la négation ne et pas qui encadrent le verbe conjugué et après la préposition de. Ici, on ne peut pas dire non, nous n'avons pas une voiture. Ce serait incorrect. Encore un exemple. Tu veux toujours acheter un vélo? Oui, un vélo. Le 1 ici est l'article indéfini. On va répondre encore une fois par la négative. Non, je ne veux plus acheter de vélo. Et ici, on ne peut pas dire Non, je ne veux plus acheter un vélo. Ce serait incorrect. Alors, voici la règle à appliquer pour la négation et quand la quantité équivaut à zéro. Ne et pas ou ne et plus qui encadrent la forme conjuguée du verbe plus la préposition « de »